C'est le temps de la période des questions. La chef de l'opposition sociale de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. De la part des néo-démocrates de l'Ontario et notre groupe parlementaire, j'aimerais remercier Tania de tout son excellent soutien au cours des années. Elle a vraiment été une, merveille, une merveilleuse femme. Elle a une superbe personnalité dans la Chambre et dans tout son travail. Donc, merci beaucoup, Tania. Bonne chance. Monsieur le Président, si vous me permettez un peu d'indulgence, est-ce qu'on peut dire à ce qui oui, oui? Les, les, les, Hamilton a gagné sa partie hier. J'ai très hâte de faire face à Toronto en fin de semaine. Ma question est plus sérieuse en termes de sujets et elle s'adresse au Premier ministre. Comment on le sait, les Ontariens on sont inquiets, alarmés de ce qui se passe avec la COVID ces temps-ci. Évidemment, on a tous vu les cas augmenter au très près des 1 000 cas par jour. Actuellement, 9 000, plus de 9 000 ontariens ont perdu la vie selon les statistiques d'aujourd'hui. Donc, on est peut-être même au-dessus des de 10 000. Le variant Omicron est très contagieux, comme on le sait. Il se retrouve dans plusieurs pays, incluant ici dans notre pays et notre province. Il y a plusieurs euh, inconnus à savoir si le vaccin fonctionne sur ce vaccin, sur ce variant. Donc, ma question, c'est qu'est ce que le premier ministre fait pour s'assurer que les Ontariens soient protégés de ce variant, tout particulièrement alors qu'ils font des plans pour se réunir avec leurs êtres chers au cours de la période de Noël? La ministre de la Santé, je remercie la chef de l'opposition officielle pour sa question. Avant de commencer, j'aimerais aussi, de la part du gouvernement, reconnaître Tonia, la remercier pour ses années de service dévoué, vos connaissances de cet endroit, mais aussi pour votre incroyable personnalité. On vous, voit, on vous voit même sourire derrière votre masque. Donc, merci beaucoup du travail que vous avez fait. Pour répondre à la chef de l'opposition, c'est une inquiétude pour plusieurs d'entre nous. La meilleure option, évidemment, c'est d'empêcher de, le variant Omicron d'arriver dans nos frontières. On est très heureux que le gouvernement fédéral ait agi pour s'assurer que l'on teste tous les gens qui reviennent de voyages de l'Afrique du Sud, ainsi que de, du Mozambique, de Soto, du Zimbabwe, mais aussi, on reconnaît qu'il y a peut-être d'autres pays qui pourraient être ajoutés à la liste, puisque les deux personnes qui sont revenues avec ce variant sont revenues du Nigeria. Je crois que d'autres zones seront identifiées. C'est la raison pour laquelle on continue de demander au gouvernement fédéral de s'assurer que tout le monde soit testé, peu importe d'où reviennent les gens. C'est la chose la plus importante à faire afin de protéger les Ontariens ontariennes, et j'en parlerai plus au cours de la complémentaire. Question complémentaire. Au cours de la fin de semaine, le Dr Youni, le dirigeant de, du groupe d'experts, a dit que le variant Omicron se répand plus rapidement que le variant Delta. Le Premier ministre avait enfin donné trois jours de congés maladie aux Ontariens, étant donné que la propagation du variant Delta était plus rapide que les autres. À l'époque, le ministre du Travail avait dit que les congés maladie payés étaient là pour s'assurer que les gens continuent à se faire vacciner le plus rapidement possible et pour protéger les travailleurs qui sont malades à cause de ce virus. Eh bien, aujourd'hui, la situation s'empire. Est-ce que le premier ministre prolongera les congés maladies payés au-delà de la période du 3 décembre pour tous les travailleurs. Le leader parlementaire du gouvernement. Je remercie la, leader de, la chef de l'opposition pour sa question. Évidemment, elle sait que nous avons agi face à la COVID pour s'assurer que nos travailleurs qui sont affectés par la COVID soient protégés. Comme vous le savez, on a aussi négocié un programme de congés maladie payés avec le gouvernement fédéral et on continuera de travailler au palier fédéral pour nous assurer qu'il y a un programme pour appuyer les Canadiens, peu importe là où ils se trouvent, et nous nous assurerons que tout le monde a accès à des congés maladies payés. Merci. Complémentaire final, Monsieur le Président, peu importe ce qu'on fait avec l'histoire, on a l'occasion aujourd'hui de faire la chose appropriée. 17 écoles ont fermé en raison de la COVID-19. 712 écoles ont fait rapport de cas. Sudbury, Kingston et Algoma répondent avec de nouvelles restrictions. Le nouveau variant Micron est déjà ici en Ontario, comme j'ai déjà mentionné, et comme on l'a reconnu du côté de la ministre de la Santé. Donc ma question, c'est est-ce que le premier ministre s'engagera à prolonger les congés maladies payés au-delà du 31 décembre et qu'ils soient permanents afin qu'on puisse protéger les travailleurs, les garder en sécurité et qu'on diminue la propagation du virus Omicron. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je ne sais pas pourquoi le chef de l'opposition doit toujours se tourner du côté négatif. Voici ce qu'a fait la, pro la province de l'Ontario dans sa lutte contre la COVID. On s'est assuré que les travailleurs soient en sécurité. On s'est assuré qu'ils aient accès à des congés maladie payés. Le ministre de l'Éducation s'est assuré que nos élèves retournent à l'école dans un environnement sécuritaire, incluant des investissements dans la purification d'air. On s'est assuré que nos médecins hygiénistes dans toutes les régions aient les outils nécessaires afin de lutter contre la COVID-19 dans leur région. Le ministre de la Santé c'est assurer que nos travailleurs de première ligne en santé aient les outils nécessaires. C'est ce qui fait en sorte que l'Ontario a l'une des campagnes de vaccination de classe mondiale. Près de 90 ont eu une dose. Et on est très près de 90 aussi pour les deux doses. On voit beaucoup de vaccinations avec les enfants de 5 à 11 ans qui se font maintenant vacciner. Je crois que l'Ontario a fait un excellent travail. Il y a plus de travail à faire. On continuera de travailler sur la situation afin d'être toujours un chef de file au Canada. Prochaine question? La chef de l'opposition. Merci. Ma prochaine question s'adresse aussi au premier ministre. Le premier ministre a envoyé un gazouillis la semaine dernière lorsqu'il a parlé des propriétaires de condos. Il dit un contrat, c'est un contrat et il doit être respecté entre temps. Il a, a laissé la 407 avec des millions de dollars en pénalité. Ils ont négocié pour enfreindre leur contrat en mars dernier et pourtant, on voit encore des profits du côté de la 407, de millions de dollars. Le contrat, un contrat, c'est un contrat jusqu'à temps que le gouvernement décide de le déchirer. Comment est-ce qu'il peut le, que le gouvernement peut justifier un milliard de dollars de pertes qui ne sera pas repris des exploitants de la 407 alors qu'on a des problèmes du côté de la, du réseau de la santé? La ministre des Transports. Monsieur le Président, merci. Je remercie la chef de l'opposition pour sa question. Comme elle le sait, la pandémie de COVID a eu des conséquences significatives sur les niveaux de trafic sur la 407, sur toutes les routes et autoroutes. Ce sont des C'est une situation sans précédent, alors que les Ontariens devaient rester à la maison alors que l'on a fait face à plusieurs vagues de la COVID. On a eu donc comme résultat que l'autoroute 407, 407 a utilisé une des dispositions de son contrat avec le ministère de la Santé. C'est une question contractuelle, mais notre gouvernement a agi immédiatement afin d'amener une aide aux, aux automobilistes en mettant euh, sur pause les péages sur l'autoroute 407 afin d'aider les automobilistes. L'opposition parle de défendre les automobilistes, mais ils n'ont rien fait alors que les libéraux, sous Steven Del Duca, alors qu'il était ministre des transports, a signé un contrat en 2015 pour coincer les euh, automobilistes sur, dans des péages sur deux autoroutes de l'Ontario. Nous continuerons de nous concentrer sur la défense des automobilistes. Complémentaire. Monsieur le Président, il faut faire attention. Quand on vit dans une maison de verre, il ne faut pas lancer des, euh, des pierres parce que ce sont les conservateurs qui ont privé, privé, euh, privatisé l'autoroute 407 et ont privé les Ontariens de tous ces revenus. Donc, c'est assez drôle, en fait, comme commentaire, euh, le, le commentaire de la ministre. La 407 euh, euh, racle des millions de dollars euh, en revenus pour... Euh, leurs dirigeants grâce au parti qui est maintenant au pouvoir. Mais on aurait pu éviter les pénalités contractuelles, par exemple, en réduisant ou en éliminant les péages afin d'attirer plus d'automobiles sur leurs autoroutes. Ça aurait aussi aidé les Ontariens, Monsieur le Président, en passant. Mais plutôt, on a demandé au gouvernement Ford un milliard de dollars en pause contractuelle et on leur a accordé alors qu'on leur offre un autre 2 milliards de dollars pour 2021. Est -ce, pourquoi est-ce que le Premier ministre croit qu'un un tel profit devrait être simplement retiré alors qu'on continue à faire des profits? La ministre des Transports, comme je l'ai dit, Monsieur le Président, il s'agit d'une question contractuelle. En réponse à la COVID-19, notre gouvernement a agi rapidement pour offrir des allègements aux voyageurs de la province. Nous avons mis un gel sur la collecte des péages sur plusieurs autoroutes. Nous avons également mis un gel sur d'autres types de frais. Nous avons prolongé la validité des frais payés et nous avons mis un gel sur la 412, la 418 et la 407 Est. Monsieur le Président, nous voulons rendre la vie plus abordable pour les Ontariens, notamment pour les conducteurs de l'Ontario. Nous nous engageons envers l'abordabilité. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire finale. Merci, Monsieur le Président. Dans sa liste d'épiceries, la ministre a oublié de dire qu'ils ont donné un petit cadeau aux entrepreneurs de la 407. Et ça s'est passé en avril, en coulisses. Le public ne savait pas ce qu'il se passait. Le gouvernement n'a rien dit au public. La 407 a fait des rapports financiers indiquant que cette autoroute fait de gros profits. Je cite, l'entreprise a des bonnes liquidités et pourra satisfaire à toutes ses obligations financières. J'ai demandé à la vérificatrice générale de se pencher sur ce dossier ce vrai fiasco. Mais comment le Premier ministre a pu donner une dérogation à une entreprise pour un milliard de dollars de pénalité alors qu'il dit qu'un contrat, c'est un contrat Réponse la ministre de, du Transport. Eh bien, la chef de l'opposition veut parler de contrat, mais que dit-elle de 2016, Monsieur Del Duca a fait en sorte que les conducteurs de Durham paieront des péages pendant 30 ans. Nous n'allons jamais signer ce type de contrat et nous ne voulons pas donc entendre de leçons par le chef de l'opposition. Contrairement à Monsieur, au parti de M. Del Duca, nous agissons. Nous voulons alléger le fardeau qui pèse sur les voyageurs de l'Ontario. Nous allons continuer dans ce sens afin d'offrir plus de facilité alors que nous traversons la crise de la COVID-19. Je demande un retour à l'ordre des députés. Merci. La députée de board c'est à vous. Merci, Madame, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Un nouveau variant est à nos portes. La COVID-19 se propage dans les écoles. Les taux ne cessent d'augmenter chez les jeunes. Les cas dans les écoles sont enregistrés à 7 000. Quelque chose ne fonctionne pas, Monsieur le Président. J'aimerais bien que le Premier ministre admette que le fait qu'il ait permis aux classes d'être trop grande en nombre et le fait d'avoir attendu jusqu'à novembre avant de déployer les tests rapides sont deux faits qui causent cette situation. Il faut des mesures et il faut des tests rapides à prendre à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Réponse le ministre de l'Éducation. J'aimerais rappeler à la députée que le gouvernement a annoncé un déploiement des tests rapides dans toutes les écoles de l'Ontario, on parle ici de tests antigéniques rapides pour la période des fêtes. Nous avons agi bien avant que les variants n'arrivent en Ontario, nous avons renforcé les protocoles, nous mettons fin à aux événements virtuels. Nous avons prolongé un financement, le financement en ajoutant 300 millions de dollars. Nous avons l'un des taux les plus bas chez les enfants de moins de 18 ans et nous avons l'un des taux les plus élevés chez les enfants. Cependant, nous ne prenons rien pour acquis. Voilà pourquoi nous avons annoncé ces tests. Plus de 100 000 enfants ont été enregistrés afin qu'ils dans le système de vaccination et obtiendront leur première dose. Dans le mandat de ce premier ministre, nos écoles ont été les écoles fermées le plus longtemps dans toute l'Amérique du Nord. Donc, excusez-moi excusez-moi de sembler sceptique devant une telle réponse. Quatre écoles de plus ont enregistré des cas à Thunder Bay. Il y a neuf éclosions à Durham dans les écoles et 23 écoles à Ottawa qui enregistrent une éclosion. Plus de 700 écoles en Ontario ont des cas de COVID-19. Le chef des ex, du groupe d'experts scientifiques a dit qu'il fallait mettre des mesures additionnelles dans les écoles. Les enfants et les familles ne peuvent pas se permettre une autre fermeture importante des écoles comme il s'est passé l'an dernier. Que va faire le gouvernement afin de préserver la sécurité et la santé de nos enfants et afin de préserver l'ouverture des écoles? Le ministre de l'Éducation. Si le NPD était au pouvoir, ils auraient fermé l'école toute l'année. Ils sont incohérents. Ils veulent fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Voilà votre incohérence. Vous ne respectez pas les meilleurs experts et les meilleurs avis scientifiques. Nous avons respecté les avis du médecin hygiéniste en chef. Les écoles sont sécuritaires. Cependant, rien n'est tenu en acquis. Voilà pourquoi nous déployons des tests rapides par avance de la période des fêtes. Nous avons également renforcé la ventilation dans toutes les écoles ainsi que les protocoles de protection. Cinq écoles secondaires sur six n'ont pas enregistré de cas actifs. Mais, nous ne voulons pas tenir en acquis ces éléments. Donc voilà pourquoi nous déployons des tests rapides dans l'Ontario dans les écoles. Le, le député de Niagara-West, une question pour le ministre des Finances. Les chaînes d'approvisionnement subissent les contre-coups de la COVID-19 partout dans le monde. Nous subissons les effets. Cependant, les Ontariens doivent savoir que notre gouvernement agit rapidement afin de maintenir la stabilité des emplois aujourd'hui et dans le futur. Tous les Ontariens méritent de savoir que leur gouvernement agit afin de veiller à ce que les bons emplois soient Protéger aujourd'hui et demain Quel est le plan du gouvernement afin de protéger les Ontariens pendant cette période difficile et pour l'avenir Réponse le ministre des Finances. Merci pour votre question. C'est une bonne question alors que nous vivons une crise de COVID-19. Nous avons un plan, un plan de construction de l'Ontario. Nous avons hérité d'une province où il y avait des grandes lacunes à cause du gouvernement précédent. Voilà pourquoi dans notre énoncé économique de 2021, nous avons un plan, un plan de croissance, parce que l'Ontario, c'est le meilleur endroit où ouvrir une entreprise et où... Euh, élever une famille. Nous allons dire oui et nous allons investir plus de 32 milliards de dollars dans les prochaines années afin de renforcer les hôpitaux et le réseau de la santé. Nous allons également aider les travailleurs et nous allons renforcer les infrastructures. Voilà pourquoi nous avons investi 2,6 milliards de dollars pour pouvoir... Euh, mettre en œuvre le programme des autoroutes de l'Ontario. Ceci comprend plusieurs projets de réfaction et de construction. Nous disons oui à la prospérité à venir. Euh, Question complémentaire, merci. J'aimerais remercier le ministre des Finances pour sa réponse. Plusieurs de mes commettants sont très heureux de savoir qu'on a un gouvernement, qu'ils ont un gouvernement qui les soutient. Ce plan veillera à la croissance dans l'avenir. Mais nous voulons savoir que ce plan sera maintenu. On peut toujours en faire plus. Est-ce que le ministre peut expliquer ce qu'est le plan du gouvernement pour aider les Ontariens les plus durement touchés par la pandémie Réponse. Merci, pour... merci, Monsieur le Président, et j'aimerais remercier le député pour sa question. Monsieur le Président, comme nous l'avons dit, nous nous concentrons sur l'abordabilité. Et depuis le début de notre mandat, nous nous concentrons sur l'abordabilité. Nous avons offert, par exemple, un rabais sur l'électricité pour les petites entreprises, les fermes, les individus. Nous avons proposé également un crédit d'impôt et nous avons prolongé un crédit d'impôt pour les soignants et pour les familles. Nous allons également prolonger le crédit d'impôt pour les personnes âgées afin que les personnes âgées et les gens qui vivent avec des personnes âgées puissent faire des rénovations dans leur maison permettant aux personnes âgées de rester plus longtemps dans leur maison. Ceci fait partie du plan de renforcement de l'avenir de l'Ontario. Nous allons mettre en place des hôpitaux, des écoles, des autoroutes et l'Internet à haute vitesse. Nous continuerons dans cette voie. Merci. Le député de Humber River. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, un incident dans les soins de longue durée nous a horrifiés. Jason Hurala a dû intervenir afin de sauver la vie de son père. Il allait tomber en septicémie si sa fille n'avait pas appelé le 911. Ça s'est passé à Hawthorne. Il s'agit de l'un des centres de soins de longue durée les plus gravement touchés par la COVID-19 à cause de ces grandes lacunes. Un administrateur hospitalier a pris la relève après les incidents de la COVID-19, mais il semblerait que les leçons n'aient pas été apprises. Il faut maintenant mettre fin au système de soins de longue durée privé. Il faut mettre de l'avant la dignité et la santé des aînés. Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas faire le bon choix en retirant la question du profit des soins de longue durée Le leader parlementaire du gouvernement. Notre gouvernement a investi de grandes ressources dans les soins de longue durée. Nous sommes chefs de file en offrant quatre heures de soins par jour par résident. Cela fait longtemps qu'on discute de ces normes de soins sous la coalition libérale NPD, sous les libéraux, mais ça n'a jamais été fait. Et nous, nous le faisons aujourd'hui. Nous allons engager 27 000 préposés. Nous allons ouvrir 30 000 places en Ontario. Chaque communauté de l'Ontario aura accès à un nouveau centre de soins de longue durée modernisé. Tout ceci, c'est grâce au gouvernement. Ce qu'on ne fera pas, c'est ce que suggère le NPD. Nous ne voulons pas ouvrir et fermer des centres de soins de longue durée. Nous ne voulons pas mettre dehors des milliers de personnes. Ça, c'est leur plan. Question complémentaire. Nous allons voir à quel point les conservateurs sont comme les libéraux. La semaine dernière, pour la cinquième fois, le projet de loi de soins a été déposé. Il s'agit d'un projet de loi permettant d'offrir quatre heures de soins par jour aux résidents. Nous avons voté à l'unanimité. Cependant, ce projet de loi ne sera jamais renvoyé en troisième lecture parce qu'il semblerait que les autres parties ne veulent pas que ce projet de loi soit adopté comme loi. Ce gouvernement s'engagera-t-il à ramener le projet de loi sur les, soins, les, standards, les normes de soins? Le leader parlementaire du gouvernement, je ne comprends pas où a été ce député. Le gouvernement a adopté ces normes, les quatre heures de soins par jour par résident. Nous allons investir des milliards de dollars afin d'atteindre cet objectif. Nous allons engager des milliers de nouveaux préposés. Nous allons ouvrir 30 000 places dans les foyers de soins de longue durée. Les seules personnes qui n'ont jamais priorisé les soins de longue durée sont les députés du NPD et bien sûr les libéraux. Entre 2014, en 2014 le NPD avait la balance du pouvoir. Est-ce que l'éducation, la, la santé, les soins de longue durée étaient leurs priorités Non, absolument pas. Pour tous les grands enjeux de l'Ontario, les NPD auraient pu mettre fin au règne de terreur des libéraux. Mais au lieu de cela, ils ont étiré la sauce et ils n'ont jamais priorisé les bons enjeux. Merci, Monsieur le Président. Question. Le député d'Ottawa Sud. Le nombre de cas de COVID ne cesse d'augmenter et les Ontariens sont très inquiets face aux nouveaux variants Omicron et face aux effets que cela pourrait avoir sur leur vie. Pendant la pandémie, le gouvernement a été lent dans ses actions. Ceci a donc encouragé la propagation du virus. Nous avons dû attendre 104 jours afin d'obtenir trois journées de maladie payées temporaires. Nous savons que les parents auront besoin de ces journées afin de pouvoir prendre leurs enfants à la clinique pour obtenir leur deuxième dose, par exemple, ou afin que des gens puissent aller chercher leur troisième dose, ou afin de rester à la maison parce qu'ils sont malades. Est-ce que le Premier ministre fera le bon choix, adoptera le projet de loi 7 et enchassera dans la loi les dix journées de congés de maladie payées Réponse. Merci Monsieur le Président. Soyons clairs, pendant la pandémie, la province a dû subir l'un des confinements les plus importants de l'Amérique du Nord, pourquoi Parce que les libéraux n'ont pas bien préparé les choses. C'est les soins de longue durée. Nous sommes l'une des provinces les plus riches du Canada et nous sommes l'une des régions les plus riches de l'Amérique du Nord. Mais nous avons dû nous agenouiller devant une situation terrible à cause du manque d'investissement et du manque d'action du gouvernement libéral précédent. Le gouvernement libéral a échoué à plusieurs reprises et à cause de ces manquements, nous sommes dans cette situation. Et ce n'est pas bien. Voilà pourquoi les Ontariens, ont réduit leur groupe à cinq, quatre ou cinq députés. Et voilà pourquoi ils nous ont élus, afin que nous puissions faire le travail qu'il faut. Question complémentaire. 400 jours. 400 jours, je le répète. Premièrement, le gouvernement doit adopter les 10 jours de congés de maladie payées. Ensuite, le gouvernement doit rendre obligatoire la vaccination chez les travailleurs de première ligne de la santé et de l'éducation. Il doit rendre plus facile l'accès et le déploiement pour les 5-11 ans. Il doit prolonger et élargir l'admissibilité aux doses de rappel. Le gouvernement doit continuer les certificats de vaccins le gouvernement doit cesser d'intimider les travailleurs de la santé et les familles. Est-ce que le Premier ministre fera le bon choix et s'attellera à ces grandes problématiques ou compte il toujours mettre fin à l'obligation de présenter un certificat vaccinal le 17 janvier Réponse la ministre de la Santé. Notre gouvernement fait ce qu'il faut. 89,9 des 12 ans et plus de l'Ontario ont reçu leur première dose. 87 ont leurs deux doses. Les 157 000 rendez-vous ont été pris pour les enfants. Presque 60 000 enfants ont reçu un premier vaccin dans la dernière semaine et de plus en plus de rendez-vous sont pris. Nous encourageons tous les Ontariens, notamment avec ce nouveau variant, de se faire vacciner. Nous voulons veiller à élargir l'admissibilité à la dose de rappel. Nous allons d'ailleurs annoncer plus de renseignements au cours de la semaine à venir. Nous faisons tout ce qu'il faut pour protéger la santé des Ontariens. Question le député de Paris Saint-Muskoka. Ma question s'adresse au ministre des Mines, de la foresterie et des mines. Une annonce a été faite la semaine dernière en partenariat avec plusieurs ministères. Il y aura une, un investissement de fournaise électriques à Sainte-Marie. Il est réjouissant de voir que notre gouvernement investit enfin. Le ministre peut-il nous expliquer en quoi cet investissement chez Algoma Steel sera positif pour les Ontariens Réponse. Je suis bien heureux d'être ici aujourd'hui et de parler du beau travail que nous faisons dans le Nord de l'Ontario la semaine dernière. Plusieurs ministres ont annoncé la construction d'une nouvelle fournaise électrique à Sault Sainte Marie, ce qui aurait été impossible sous les libéraux. Algoma Steel offre des emplois forts et bien payés, permettant de construire des matériaux et du matériel utilisé dans les hôpitaux, dans les automobiles, dans l'infrastructure, etc. Ce type d'entreprise est au cœur de la récupération financière de l'Ontario. Nous continuerons de lutter pour offrir de bons emplois bien payés en Ontario. Si nous comparons ces actions à, aux actions des libéraux soutenus par les, le NPD, nous voyons que c'est beaucoup mieux parce qu'eux ont dit non aux bons emplois, ils ont laisser partir des milliers d'excellents emplois manufacturiers. Question complémentaire, merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Je suis heureux de voir que le gouvernement épaulera les Ontariens pendant cette récupération économique. Les emplois représentent une priorité pour notre gouvernement. Nous devons veiller à ce que restent intacts les emplois alors que nous transitionnons vers les technologies vertes. Nous voulons des emplois verts, oui, mais l'approche doit être équilibrée. Donc, que signifiera cette annonce pour l'environnement Le député de Peterborough, Cahorta, pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Les améliorations chez Algoma Steel donnera un avantage à l'Ontario. Il s'agira d'une énergie à 94 propre. L'acier fait en Ontario, l'acier vert propre, est au cœur de la stratégie ontarienne. Nous devons profiter de notre capacité de construire des écoles, des infrastructures, des transports, en Ontario, c'est au cœur de notre relance économique. Nous continuerons de soutenir les, la création de nouveaux emplois de manière consciencieuse vis-à-vis -vis de l'environnement. Monsieur le Président, nous ne cesserons d'investir dans les emplois du nord de l'Ontario, car ceci a des effets positifs pour toute la province. Réponse... Une question. Le député d'Algoma Manitoulin. J'ai une question pour le Premier ministre. Cette fin de semaine, les parents et enfants de North Bay ont dû se frotter à une foule d'anti-vaccins qui leur ont crié dessus alors que les parents essaient de se rendre à un centre de vaccination. Abby Blasher a amené son enfant de 7 ans afin qu'il ait son vaccin, on lui a crié dessus par biais de mégaphones. On lui a dit qu'il était, euh, on, on lui a dit qu'elle était une, asa, une meurtrière et qu'il s'agissait d'un génocide. Pensez-y, c'est inacceptable, Monsieur le Président. La famille, les familles comme les familles, euh, comme la famille d'Abby, excusez-moi, souffrent. Nous l'avons déjà demandé. Nous avons demandé l'adoption d'un projet de loi de création d'une zone tampon de protection autour des centres de vaccination, des hôpitaux, etc. Est-ce que le gouvernement acceptera d'adopter ce projet de loi ou, ou est-ce que ce gouvernement continuera à nourrir et alimenter les antivaccins Merci le leader euh, parlementaire du gouvernement pour la réponse. Des protections adéquates sont déjà mises en place. La police également a des ressources. Le député, cependant, a raison. Ce type d'événement est inacceptable. Ce type d'incident, plutôt, est inacceptable. Je comprends la colère du député toute personne doit comprendre que la vaccination est sécuritaire, qu'il s'agit d'un outil pour sortir de la pandémie. Si vous aimez votre famille, si vous aimez votre liberté, vous devez vous faire vacciner. C'est vraiment la façon la plus avisée de sortir de la pandémie. Si certaines personnes pensent qu'elles peuvent aller manifester contre des familles, ce n'est pas correct. Question complémentaire. Une question au Premier ministre. Ce type de manifestations sont à la source de la proposition de notre projet de loi de création de zones tampons. Malheureusement, le gouvernement préfère traîner pour alimenter le vote des anti antivaccins. L'enfant d'Abi s'est fait vacciner mais elle s'inquiète du fait qu'il a été traumatisé par une foule de personnes haineuses qui criaient. Chaque jour, de plus qui passe est un jour qui affectera les parents et les enfants. Une question pour le Premier ministre. Allez-vous collaborer avec notre parti afin de veiller à ce que les écoles et les hôpitaux soient sécurisés? Réponse le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit plus tôt, il existe déjà des outils. Nos policiers peuvent mettre en œuvre des balises pour protéger les gens. En ce qui concerne le fait de traîner, je... Je crois que plusieurs de mes collègues ne seraient pas d'accord avec ce que dit le député depuis le début de la pandémie. Nous savions qu'il fallait faire vacciner les Ontariens. Voilà pourquoi plus de 4, presque 90 des Ontariens ont une dose. Voilà pourquoi les enfants sont vaccinés. Est-ce qu'il y a certains Ontariens qui devraient s'informer mieux? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on s'inquiète qu'il existe une minorité qui fait ce genre de tapage? Oui, bien sûr. Nous sommes aussi en colère que le député de l'autre côté de la Chambre. Mais il existe des outils pour les forces de l'ordre. Si nous voulons sortir de cette pandémie, nous devons tous nous faire vacciner. Merci, Monsieur le Président. Question, le député de York Centre. J'ai une question pour la ministre de la Santé. Pendant un an et demi, le gouvernement a mis en œuvre des mesures contre les Ontariens. Le Premier ministre a dit qu'il voulait voir les entreprises ouvertes. Il a dit qu'il voulait et qu'il aime les infirmières. Il a dit que le passeport vaccinal serait levé le 17 janvier. Cependant, en novembre, il a dit que la probabilité de lever ce passeport en janvier est presque à zéro. Le Qui a dit que le passeport ne devrait pas être levé en janvier Réponse la ministre de la Santé. Je pense que c'est le médecin hygiéniste en chef qui doit se pencher sur cette question. C'est lui qui suit les tendances, qui étudie les chiffres. Et depuis le début, il l'a dit. Nous nous attendons à atteindre cette cible. Cependant, s'il y a des augmentations, s'il y a un variant un nouveau variant. Il faudra revoir le plan. Voilà ce que nous visons. Cependant, tout ceci est sujet à changement selon les circonstances. Nous voulons veiller sur la santé et la sécurité des Ontariens. Question complémentaire. Des rapports sur la transmission par aérosol sont disponibles depuis avril 2020. Il y a quelques mois, le New York Times a dit oui, le coronavirus est dans l'air. Ensuite, l'OMS a indiqué que le virus est transmissible par les airs. Cependant, pendant des mois et des mois, le gouvernement a nié ces informations en disant que le virus se transmettait par gouttelettes. Des organisations, des écoles, etc. ont investi des milliers de dollars pour installer des plexiglas. Cependant, tout récemment, une étude a indiqué que les plexiglas ne sont pas adéquats puisqu'ils peuvent empêcher la ventilation dans les espaces. Qu'en est-il Le gouvernement devrait-il donc demander à toutes les organisations de retirer les plexiglas Réponse la ministre de la Santé. Cent... Nous avons toujours suivi les recommandations du médecin hygiéniste en chef. Celui-ci reçoit les conseils de santé ontario, de santé publique ontario ainsi que du groupe d'experts scientifiques. Les informations ne cessent d'évoluer. Nous devons respecter les précautions. Nous devons porter un masque à l'intérieur ou lorsque nous sommes proches de personnes, nous devons pratiquer la distanciation physique, nous devons nous laver les mains. Toutes ces mesures continueront d'être mises en vigueur afin qu'éventuellement nous puissions rouvrir l'Ontario, mais nous ne sommes pas encore rendus là. Nous devons voir des taux vaccinaux plus élevés en Ontario. C'est la chose la plus importante. La ventilation est très importante, bien évidemment. Mais la priorité en ce moment, c'est la vaccination de plus d'Ontariens. Nous exhortons les Ontariens non vaccinés à aller se faire vacciner le plus rapidement possible. Question de la députée de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. En Ontario, on est fiers d'avoir la plus grande communauté juive au Canada. Maintenant qu'on a la célébration d'Anoka, c'est un moment excellent pour reconnaître la contribution excellente de la communauté juive qui continue à faire en Ontario. Même si c'est un moment de célébration, malheureusement, on a été témoin de de crimes haineux dans la province qui sont à la hausse. C'est un rappel, Solène, que notre travail de combattre l'antisémitisme n'a pas terminé. Est-ce que la ministre, le ministre de, de, de la Citoyenneté et du multiculturalisme peut nous dire ce qu'on offre? Le ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme Merci, merci à la députée de Mississauga Centre de, de cette question et je veux souhaiter joyeux à nos cas à la communauté juive et nous sommes fiers d'avoir la communauté juive la plus grande au pays et notre gouvernement est fier d'être épaule à épaule avec la communauté juive et de continuer à prendre des gestes forts, déterminés pour lutter contre l'antisémitisme. Notre gouvernement à une tolérance zéro en ce qui a trait à toute forme de racisme, haine et de l'antisémitisme. C'est pourquoi on travaille avec nos partenaires comme l'Ad Canada et d'autres organismes euh, communautaires dans toute la province pour avoir un Ontario plus fort, plus prospère et plus inclusif. Question complémentaire Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre de sa réponse. Je veux aussi le remercier d'avoir visité Mississauga et célébré le jour de l'indépendance polonaise avec notre communauté. Avec vous, en m'adressant à vous, je sais que la communauté juive, dans ma circonscription, sont du travail que notre gouvernement fait en collaboration avec les partenaires communautaires pour enlever l'antisémitisme et la haine de l'Ontario dans toutes ses formes. Ce n'est pas... C'est le plus important que jamais. Je suis fier de ce côté d'appuyer les communautés juives dans toute notre province. Maintenant que le festival des lumières a commencé et les menorahs sont allumés, est-ce que le ministre peut dire en cette chambre qu'est-ce que ce, notre gouvernement fait pour éliminer le racisme et la haine, oh, peu importe où il se cache? Merci. Le ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme. Merci et je remercie la députée de sa question. De ce côté de la Chambre, Monsieur le Président, notre gouvernement s'engage absolument à tout faire dans son pouvoir et faire les investissements nécessaires c'est pourquoi, dans l'énoncé économique de l'automne, on a annoncé 8,1 millions de dollars de financement additionnel pour lutter contre euh, le racisme et pour... On va doubler les subventions d'antiracisme, anti-haine, euh, qui est passé d'1,6 million de dollars à 3,2. Le Centre des affaires juives a dit, nous applaudissons le gouvernement de l'Ontario d'avoir Augmenter le montant de ces bourses, c'est une mesure importante pour répondre à la hausse de l'antisémitisme. Notre gouvernement va toujours défendre le droit de toute personne de pratiquer leur voix, euh, leur foi, plutôt, et de vivre sans intimidation. Et j'ai hâte de participer à la célébration. Et je le souhaite à tout le monde à joyeux Hanouka. Merci. La députée de Toronto Centre, Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les familles, en particulier les femmes, ne peuvent pas trouver euh, les euh, services de garde d'enfants dont ils ont besoin. Même les conservateurs de Jason Kenney en Alberta travaillent avec le gouvernement fédéral pour avoir des places de, de, de euh, services de garde d'enfants abordables. Euh, il y a les... Euh, euh, qui, qui, dans ma circonscription qui euh, a retardé d'avoir un deuxième enfant parce qu'elle ne peut pas trouver. Léa m'a dit ce n'est pas logique. Pourquoi on ne veut pas avoir, euh, enlever les obstacles pour la plupart des mères de rejoindre le marché du travail Monsieur le Premier ministre, quand est-ce que les familles comme celle de Léa vont trouver moins d'obstacles Le ministre de l'Éducation. Notre gouvernement défend les Ontariens et les services de garde en d'enfants et on a rencontré le gouvernement fédéral deux fois pour avoir une entente qui donne des services de garde d'enfants de 10 dollars par jour, ce que le gouvernement fédéral a dit qu'il ferait. Et on veut s'assurer qu'on a les investissements nécessaires pour y arriver, pas pour avoir 10 dollars, pas 20 dollars, 30 dollars. Donc, on travaille de façon constructive avec le fédéral. On va avoir plus de flexibilité pour appuyer des mères et des pères qui ont besoin. Nous savons que les services de garde d'enfants sont trop chers. Le gouvernement précédent a, a un bilan désastreux euh, euh, d'augmenter de, de, les, les coûts de, de, des garderies de 400 euh, au 40 au-delà de la moyenne nationale, ce qui est inacceptable. Nous, nous voulons réduire le coût et le Premier ministre s'engage à le faire. Question complémentaire, la famille ne veut pas attendre que ce gouvernement négocie une entente où l'argent euh, euh, des contribuables va subventionner des euh, achats. Je ne pense pas que les soins de garde d'enfants devraient être à profit et on va avoir des mauvais taux de, de, personnes, de personnel aux enfants. Ils s'attendent à ce que vous livrez une affaire, une, un accord de euh, service de garde d'enfants sans but lucratif, abordable. Quand est-ce que vous signez pour avoir 10 dollars pour les familles en Ontario de services de garde d'enfants Le ministre de l'Éducation, contrairement aux néo-démocrates et aux libéraux qui pensent qu'ils savent mieux comment leurs enfants, parents élèvent leurs enfants, de tout. 24 pour 20% des exploitants font un bon travail. Moi, je ne dirais jamais faire ce que les néo viennent de dire, critiquer tous les services. Toute famille a besoin de soutien du gouvernement fédéral. Ils contribuent 2,5% d'attribution pour les services de garde. Ils doivent faire plus. C'est pourquoi nous sommes à la table d'avoir une entente juste pour des prix à 10 dollars. Quand on parle de ce que les libéraux ont laissé les services de garde augmenter de 40% et on veut éviter que cela continue. C'est pourquoi on se rencontre avec le fédéral, on présente nos données et on va avoir un accord pour qu'on qu puisse avoir de l'abordabilité pour des services de garde d'enfants. Question suivante, la députée de Don Merci, monsieur le président. Au oh, nom de nos Député, je veux dire merci à Tony O'Graham et tout le travail que ça a fait. Merci de m'avoir donné la formation quand j'étais une nouvelle députée en comité. Ma question s'adresse au Premier ministre et au ministre de l'Éducation. La saison des fêtes peut être un moment très heureux. Ça peut être aussi un moment d'anxiété et de préoccupation. Cette année, encore une fois, nous vivons avec beaucoup d'appréhension parce que la covid continue à être une menace qui se transforme. Je me souviens, en tant que jeune femme, de, de jongler tous les besoins des enfants quand j'étais jeune mère euh, au travail, à, à la maison et à l'extérieur. Et j'étais fatiguée. Et mes préoccupations n'étaient pas si mes enfants seraient nourris ou s'ils auraient des cotes. Euh, c'était pas qui prendrait soin de l'eau pendant que j'étais au travail. Mais ça, c'est exactement les préoccupations de milliers de familles dans cette province. Jour après jour, les mères en particulier ont des difficultés. Des, et, ces, et ces préoccupations sont amplifiées. Les lacunes sont amplifiées. Au milieu de la nuit, le besoin de ne pas traiter leurs enfants adéquatement, ça peut être vraiment très lourd. Je sais que la réponse du ministre sera ce que va inclure des paroles en disant ce qu'on a fait enfin, mais jamais pendant qu'on était au au pouvoir, on a un gouvernement fédéral qui a mis sur la table 30 milliards de dollars. Pourquoi ce gouvernement n'a pas signé un accord avec la garde d'enfants, avec le gouvernement fédéral Le ministre de l'Éducation. Merci, c'est un fait. Sous les libéraux, donc, les services de garde ont augmenté de 40 Ce n'est pas indéfensable et je pense que tout le monde reconnaîtrait là, cette Assemblée législative, que les familles payent le prix pour cette négligence. C'était inaccessible inabordable pour trop de mères et pères. C'est pourquoi les ontariens euh, et ontariennes vont refuser et vont rejeter. Et pourquoi notre gouvernement, dans le premier budget, a déposé des crédits d'impôt pour les familles pour les aider à épargner de l'argent, 1 500 par année, c'est plus qu'on a fait pendant la pandémie. C'est pourquoi on continue d'être avec le fédéral. Et c'est pourquoi on a une discussion avec le gouvernement fédéral et on dit au gouvernement fédéral qu'il faut avoir du, des services de garde d'enfants à abordables. Question complémentaire Monsieur le Président, je pourrais passer beaucoup de temps ici en chat à parler des ce qui est inexact de ce côté de, de ce que mon gouvernement, notre gouvernement a fait ou pas. Ce n'est pas mon travail. Je défends les gens que je représente à la population ontarienne. Et c'était encouragé hein, la semaine dernière quand on a appris que le ministre allait rencontrer les fonctionnaires fédéraux pour avoir un accord pour les services de garde. Mais cela n'a pas eu lieu. Et je sais de première main que les négociations en les gouvernements fédéral et provinciaux peuvent être lents, mais ce gouvernement fédéral a signé un accord avec la plupart d'autres provinces et territoires au pays. Je sais que l'Ontario est spécial, c'est très spécial, mais les familles à Windsor ou à Thunder Bay ne sont pas très différentes des familles à Calgary ou à Halifax. Elles ont tous besoin de services de garde d'enfants abordables. Si le gouvernement s'arrête de signer un accord, quand est-ce qu'on s'attend que que les familles l'Ontario vont avoir des avantages de l'engagement de 30 milliards de dollars du fédéral? Le ministre de l'Éducation. On a hâte d'avoir une entente juste avec la population ontarienne. C'est pourquoi on a négocié de bonne foi depuis une semaine. Mais je dirais, je pense que ce n'est pas inacceptable. Vous avez eu une décennie, le privilège de servir la population ontarienne. Ce n'est pas la discrimination, de de du président, la députée donne vers l'Ouest. Alors, bon. La députée face le service de garde est resté stationné, C'est que c'est à tempéré 400 C'est votre bilan. Les familles n'ont pas eu euh, accès au service de garde d'enfants et nous avions le plus cher au Canada. Le député d'Ottawa-Sud, à l'ordre, et les députés du gouvernement, on veut avoir une entente qui réduit les coûts et qui augmente euh, l'accès. Interruption du président, arrêtez la pendule. Je me rends compte que les députés ont de opinions forte sur cette question, mais il faut avoir un débat civil quand même. Je vais demander au ministre de l'Éducation de reprendre sa réponse, redémarrer la pendule. Monsieur le Président, le ministre de l'Infrastructure et moi, on a annoncé 3 000 places additionnelles de services de garde d'enfants. On pense avoir 30 000 sur 5 ans. L'année dernière, 60 places, 16 000 places ont été créées et 19 000 l'année précédente. Il y a plus de travail on veut avoir un bon accord pour les familles de cette province. Nouvelle question la députée de Hamilton encaster dundas Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. La vérificatrice générale a des publié un rapport accablant, accablant sur le, ce que ce gouvernement a fait quant à l'environnement. Elle a dit, et je cite, « quand la ministre de l'Environnement a identifié des préoccupations de pollution sur une fuite en juillet 2018, ni le gouvernement, ministère de l'Environnement ni la ville ont, ont, ont informé le public sur ce déversement d'eau usée. » Pourquoi vous avez laissé un montant noir La réponse de ce gouvernement, ce n'était pas le rôle de ce gouvernement. Maintenant, la vérificatrice générale dit, mais bien sûr que le ministère de l'Environnement a leur rôle. Ma question, est-ce que le ministre va demander des excuses à la population d'Amour de maintenir cette fuite dans le noir le ministre de l'Environnement de la Protection de la Nature à départ. Merci. J'apprécie l'occasion pour répondre à une question. La première question que j'ai à ajoutée à la porte-parole sur l'environnement, je suis très content de répondre à cette question. On comprend évidemment l'impact que, que les déversements ont. C'est pourquoi en tant que gouvernement, on a posé des gestes décisifs et euh, le centre de plainte sur l'environnement prend la technologie pour répondre à, à mieux à des déversements et des fuites. Et Il y a eu des, des initiatives de financement que j'étais d'accord dans toute la région pour appuyer et mieux répondre aux déversements. Et je vais ajouter que le budget 2020 a amélioré la gestion des eaux usées et a engagé le financement à aider les municipalités à composer avec les déversements. La municipalité de Hamilton a eu des difficultés et on a travaillé en concertation avec cette municipalité pour aider à cette gestion. Merci. Question complémentaire. C'est malheureux que le ministre ne demande pas d'excuses à la population C'est qui reste dans le noir. Ce pas juste la population d'Aimotan qui a vraiment de mauvais résultats. Dans le même rapport, de la, mini, la vérificatrice dit que le ministère euh, et je cite le ministère ne euh, recouvre pas les coûts de, et ce que c'est les contribuables et pas les gens qui ont fait les déversements qui payent. Donc des centaines de millions de dollars d'argent des, des contribuables sont dépensés à nettoyer ce que les pollueurs ont fait. Arrêtez de renier, travaillez avec les groupes communautaires pour que les Ontariens et Ontariennes et leur restent en bonne en sécurité. Encore encore une fois, pour la réponse, le ministre de l'Environnement. Merci, j'apprécie l'occasion de répondre à cette question et nous donnons beaucoup de valeur à l'apport de la vérificatrice générale et des recommandations. C'est pourquoi, après une décennie d'inaction, on a vu une capacité désastreuse du gouvernement de répondre de, de, de 93 000 déversements et on répond. Avec euh, du personnel dévoué, ça varie en nature. Certains sont plus sérieux que d'autres, mais c'est des scientifiques dévoués, des chefs sur le terrain qui répondent et qui travaillent proche, mais on ne s'arrête pas là. Des systèmes deau municipaux et de la collecte des eaux, des, des eaux, des... des, des, des euh, des pluies, on a investi plus de 20 millions de dollars du budget pour l'adresser. J'aimerais bien que la députée arrête de me chahuter et apprenne quelque chose. Question suivante, le député du York Centre. Merci. À la ministre de la Santé. La semaine dernière, j'ai demandé la dernière combien de vies ont été perdues suite à, à, à la réponse du gouvernement à la pandémie. La, pour la première fois, la ministre a admis que des vies ont été perdues. En conséquence la réponse du gouvernement, pour être clair, les confinements, les crises de surdose et des problèmes de santé mentale, des diagnostics du cancer retardé a et des chirurgies. Euh, retardé aussi au côté des vies. Est-ce que le ministre accepte la responsabilité de ceux qui ont perdu et combien de vies ont été perdues directement indirectement de ces gestes? La ministre de la Santé. Merci. Alors, ce que je peux dire aux députés, c'est que notre objectif dès le début de la pandémie, c'est de protéger la santé et le bien-être de tous tous et toutes les Ontariennes et Ontariens. Et on a posé des gestes. La vaccination, c'était la chose la plus importante. Mais au début, on n'avait pas d'un vaccin. Il, faudrait, il fallait prendre soin des gens dans les hôpitaux dans, euh, euh, qui avaient de la COVID, des gens avec d'autres questions. On a eu des retards dans les chirurgies parce que les hôpitaux étaient pleins. Euh, toutes les mesures, y inclus avec les vaccinations, ont été faites pour sauver des vies. On est proche de 90 de la population de plus de 12 ans avec la première dose, 87 la deuxième dose. On travaille à faire vacciner les enfants de 5 à 12 ans. On va accélérer les limites d'âge pour les rappels et on a, le, avec le variant Delta, à l'origine aussi maintenant leur micro et on doit tout faire. C'est la responsabilité de ce qu'on devait faire et c'est exactement ce qu'on fait. Question complémentaire. Je reviens à la ministre. On va sauver des vies. C'est précisément l'objet de ma question. Les vies ont été perdues en résultant de la réponse du gouvernement à la pandémie. Il y a eu des surdoses de plus, des chirurgies en retard et un des confinements les plus longs au pays, au pays qui ont mené à la mort de beaucoup d'ontariennes ontariennes. Euh, le, le coût humain est la responsabilité de ce gouvernement. Les Ontariens Ontariens devraient savoir combien de personnes sont décédées suite aux, aux actions de cette ministre, mais il n'y a pas d'études, pas d'estimatives de, de, et on n'a pas évalué. Santé publique Ontario a dit qu'on a de surdose des de, de gens de moins de 50 c'est trois fois plus que les gens qui ont souffert de la COVID. La mortalité excessive, selon Statistique Canada, c'est de trois. Comment la ministre justifie d'imposer des confinements mortels sans mesure estimée combien de gens auraient pu être sauvés et combien de vies seront perdues si la ministre continue à perpétuer ce qu'elle dit, la ministre de la Santé au député d'en face. Chaque mesure que notre gouvernement a pris pour composer avec cette pandémie a pesé les pour et les contre de l'effet pour la population générale. Mais nous savons en fait que la vaccination c'est la chose la plus importante qu'on fait maintenant. Et on a une campagne de vaccination avec beaucoup de succès, un, un taux très élevé de vaccination et le plus faible nombre de cas au monde. Donc on prend des mesures, on avance, on veut s'assurer qu'on ne laisse personne derrière. On a été obligé de retarder certaines chirurgies. On a débloqué plus d'un milliard de dollars pour faire du rattrapage pour ces chirurgies. Et donc, on a des opérations la fin de semaine, le soir et, et on a débloqué aussi 3,8 milliards de dollars pour notre système de santé mentale et de toxicomanie avec euh, la feuille de route pour la, euh, le bien-être. Et on sait que beaucoup de gens ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Il faut porter cette attention, même quand on essaie de gérer le taux de vaccination pour assurer qu'aucun et aucun ontarien est oublié la députée de London West. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les familles à London West attendent encore désespérément des services d'autisme pour leurs enfants. Virginia est une mère avec deux enfants qui souffrent d'autisme. ses Fils était des, entre les 600 euh, enfants qui ont été sélectionnés pour le projet pilote. Mais elle ne peut pas utiliser le financement qui a été déposé dans son compte pour les soutiens d'aptitude de vie que son, euh, son fils reçoit. Mais l'autre fils qui a besoin de services cliniques est un de presque 50 000 enfants ontariens qui doit attendre du financement de base. Quand est-ce que ce gouvernement va arrêter d'ignorer les besoins des enfants souffrant d'autisme et va commencer à leur donner les services dont ils ont vraiment besoin? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci, merci de la question de la députée d'enfance ça a été une initiative que notre gouvernement s'est engagée dès le début de, de notre mandat, à composer euh, suite à la négligence euh, depuis longtemps euh, des enfants souffrant d'autisme c'est pourquoi on a doublé le financement de 300 millions de dollars à 600 millions c'est pourquoi on a un programme euh, d'avant-garde créé par la, société, euh, la communauté autiste pour euh, cet environnement très large basé sur les besoins, centré sur les familles, les enfants. On a inclus la thérapie comportementale, ABA et autres, santé mentale, pathologie, orthophonie, et on utilise les, les neuf domaines de besoins pour savoir comment servir euh, les enfants. C'est quelque chose qui va servir des dizaines de milliers d'enfants. On s'assure que c'est euh, lancé, on est, répond aux objectifs. On reçoit des euh, suggestions des 600 enfants qui sont inclus. Merci pour votre question. C'est la conclusion de la période des questions. On a un vote sur la motion du de deuxième lecture du projet de loi 23, la modifiant la loi de 2006 sur l'allocation et l'usage d'habitation afin de mettre en œuvre diverses mesures destinées à stabiliser les loyers. On va avoir des sornelles pendant 30 minutes et les députés peuvent voter, préparer les lobbies. Je demande au greffier.